Alors Alain, qui êtes-vous euh, Eh bien mon cher Olivier, je suis ce qu'on appelle un psychanalyste. C'est pas que je le suis, c'est que je m'efforce à l'être. J'ai préalablement été psychiatre dans les hôpitaux, c'était un des hôpitaux de psychiatriques, et après avoir fait de nombreuses années de psychanalyse avec Lacan, 15, c'est un bail, j'ai choisi de devenir analyste. Alors pourquoi ce livre Dans les dernières années de son enseignement, Lacan m'a demandé d'intervenir de, trois fois à son séminaire à partir d'une sphère privée. Il a donc proposé que sur la scène publique de son séminaire, je parle de, de certaines hypothèses que j'avais faites à Lacan quand j'étais sur le divan et en particulier, mais pas seulement, en particulier autour de la question du surmoi, euh, dont je n'arrivais pas à comprendre à l'époque euh, tout, toute la significance. Donc ça a été le début à partir de, de, de paroles que j'adressais à Lacan, où il m'a poussé à, à parler de ce sur moi qui sera aussi la clé on en parlera tout à l'heure du destin de saint Paul qui un jour a lâché une phrase euh, dans la, une phrase annonçant sa conversion après avoir entendu une phrase immédiatement attribuée à Jésus pourquoi me persécutes-tu Alors, euh, une partie du livre étudie, je, je étudie avec la prose, avec ce que la prose peut dire, peut dire en particulier qu'est-ce que le péché originel, et une autre partie du livre consacrée directement à Saint Paul, à Saint Paul... D'une part, ce qu'il est possible de dire en parlant de façon prosaïque, et puis grâce à un ami metteur en scène, qui s'appelle Jean-Claude Idé m'a proposé de porter sur la scène, euh, en, faisant un, en faisant un travail de lecture, euh, pour la première fois à Paris ces jours-ci. Alors, Alain, comment, comment l'avez-vous conçu, ce livre J'ai conçu ce livre euh, par la coexistence d'un texte théorique clinique essentiellement pour le public euh, d'analystes et puis j'ai écrit aussi un dialogue avec tout ce qu'on peut dire de différents par un dialogue poétique que par la prose. J'ai écrit donc, dans un dialogue, j'ai imaginé une situation qui n'a sans doute pas existé, mais qui est vraisemblablement se à... serait produite, un dialogue où sont mis en présence l'un avec l'autre, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et alors, quelle est l'originalité de son approche l'origine euh, de cette approche est liée à la découverte du rapport de Paul avec les textes sacrés la cheville ouvrière qui fait qui Paul qui euh, est le fait qu'il s'oppose frontalement à la Torah, c'est-à-dire à la loi de la Bible, la loi entre autres celle que Moïse donna par exemple à ses disciples. Et donc une telle loi est pour saint Paul une loi pas seulement qui protège, c'est une loi qui tend à... Qui tend a être vécu comme une sorte de une sorte de comment dire une sorte d'être vivant qui observe sa créature qui qui l'empêche de perdre pas seulement n'importe quoi mais de perdre quoi que ce soit qui a rapport à, à l'axe à l'action du désir et à l'action et, et du plaisir également. C'est-à-dire que cette loi agit, dit que cite Paul, comme un surveillant qui empêche euh, le surveillé de pouvoir vivre, décider euh, au nom d'un libre arbitre que Paul supprime à l'homme, pas de libre-arbitre et c'est du fait de ce impossible libre-arbitre qui existe dans la pensée de la Bible, mais pour Paul elle, elle est impossible à vivre, impossible à vivre, impossible à donner la liberté et c'est pourquoi le combat qui va l'omnubiler toute la vie c'est le parallèle constant entre la foi des nouveaux chrétiens et la foi dans la loi de la Torah que maintiennent les juifs. Euh, le livre a un nom oui. et comme il y a deux livres, il y a un lien entre les deux et le nom qui est « Qu'est-ce que le surmoi ?» Point